Dans cette vidéo, nous allons faire un tour des fonctions du logiciel Google Earth. À gauche de l'écran, euh, vous pouvez trouver la barre d'outils latéral. Euh, le premier bouton, celui du haut, euh, est un menu hamburger. En, en cliquant dessus, vous pouvez non seulement vous connecter au logiciel euh, à l'aide de votre compte Google, mais aussi accéder aux paramètres de l'application. Le second bouton, pour sa part, correspond à la barre de recherche. Euh, Google Earth offre en effet là, un moteur de recherche qui est quand même assez polyvalent. Donc, ça peut être franchement intéressant euh, pour explorer le club. Parlant d'exploration, euh, le bouton suivant, c'est euh, la fonction Explorateur. Donc, en cliquant dessus, ça vous offre une série de parcours montés, par l'équipe de Google Earth et qui concerne différents enjeux d'ordre géographique. Donc vous avez là quand même là, euh, différents éléments, différentes thématiques, et vous pouvez vraiment l'explorer à votre guise. Euh, par la suite, on retrouve ici un petit dé. Euh, ce dé, en fait, correspond à J'ai de la chance. Donc, en cliquant dessus, ça vous amène à un endroit aléatoire sur le globe. Ensuite, nous avons un bouton « Projet ». Une relocation, on aura l'occasion d'y revenir lors d'une vidéo subséquente, mais euh, dans le fond, c'est à travers celui-ci que vous pouvez créer parcours euh, et présentation au sein du logiciel Google Earth. L'avant-dernier bouton, lui, euh, en fait, est, il est intitulé Style de carte. Donc, en cliquant dessus, ça vous donne accès à une série de filtres euh, à appliquer sur l'image satellitaire. Donc, par défaut, on est en mode exploration, dans lequel on retrouve quelques frontières libellées et routes. Euh, on peut tomber en mode épuré, où l'ensemble le, euh, en fait, va disparaître, ou, au contraire, faire ressortir tous les lieux et frontières libellées euh, pour les afficher. Donc, là, on voit vraiment les autoroutes, les noms des routes, les commerces, etc. Euh, le dernier bouton sur la barre latérale, lui, euh, la petite réglette, permet de mesurer la distance entre deux points. Donc en cliquant dessus, euh, je peux faire un tracé et voir la distance entre, par exemple, le parc Sunset et celui-ci, voyez-vous. On parle de près de 7000 mètres en ligne droite, mais je pourrais vraiment personnaliser le tour et suivre une route, par exemple. La navigation euh, dans Google Earth fonctionne euh, de deux manières. Premièrement, on peut naviguer à l'aide de sa souris. Donc, par exemple, avec, si je fais un clic gauche sur l'image satellitaire et que je maintiens mon bouton enfoncé, ben, je peux euh, me déplacer euh, de gauche à droite, de haut en bas, à l'aide de, la de la souris et d'un clic gauche. La molette de la souris, elle, euh, permet de euh, zoomer et de dézoomer. Si je la fais rouler euh, vers l'avant, ben, euh, je zoome, ce qui m'amène euh, dans, dans une image de grande échelle. Et si je zoome vers l'arrière, ben, dans le fond, ça m'amène vers une image à plus petite échelle. Finalement, toujours avec euh, ma molette, si je clique avec cette dernière, je peux soit pivoter la carte ou changer euh, l'angle de cette dernière. Voyez-vous, comme selon, vision un petit peu plus là, avec un horizon, ou revenir à une vision un peu plus à voltoise. La deuxième manière de naviguer au sein de Google Earth, c'est avec les boutons de navigation qui se trouvent en bas à droite de l'image. Donc, le petit plus et le petit moins, euh, ben, ils permettent de faire un zoom arrière et avant. Il y a une petite boussole. Euh, cette dernière, en fait, permet de rétablir une orientation euh, pour euh, de la rétablir en plaçant le nord vers le haut de l'image, vers le haut du globe. Donc, si je clique dessus, j'étais déjà au nord, mais si je fais une rotation et que je clique dessus, voyez-vous, ça me replace vers le nord. Le bouton 2D, 3D, euh, lui, permet, en fait, d'incliner la vue. Donc, si je clique sur 2D, ça va me ramener vraiment à une vue là, à plat de l'image, mais en cliquant sur 3D... On incline cette dernière et ça me permet de profiter euh, de la modélisation 3D intégrée au logiciel dans certaines sections du globe. Le petit personnage, ben, ça correspond à Google Suite View. Donc, si je clique sur ce dernier, que le, je le saisis et que je le dépose dans une zone de, en ben ça me dépose euh, vraiment là, en Suite View. Et si je clique à nouveau sur le personnage, je reviens à l'image satellitaire de départ. Il y a la petite cible. Euh, cette dernière, en fait, permet de vous géolocaliser et de déplacer, de déplacer Google Earth à votre emplacement. Finalement, on peut voir ici un petit globe terrestre. Donc, ça vous permet de vous situer. Donc, voyez-vous, là, j'ai mon petit point rouge qui indique que je suis en Californie. Euh, mais aussi, si je clique dessus, bien, ça permet de revenir à la vision de, globale de départ. Donc, voilà. Par exemple, je clique. Voilà, je reviens au globe terrestre. Donc, c'est ce qui fait le tour euh, pour les fonctionnalités de base du logiciel. Euh, merci d'avoir euh, assisté à cette vidéo et au plaisir.